Wow. moi je ne croyais, je ne pensais pas que ça pouvait aussi bien marcher. Centrale nucléaire dans son jardin. En 2012 <rire> non. la centrale nucléaire miniaturisée est venue à l'époque où j'étais dans un petit local et j'ai effectivement démarré seul en vendant mes, mes produits aux intéressés le petit porte-à-porte -porte et les marchés n'étaient pas suffisants hein donc on est passé à une échelle de Ça respecte les coûts qu'on s'était fixés à la base. Ben, soit c'est le coût du procès, ou soit c'est l'épaisseur. Faut choisir. Ah. Ah bon. Mini portative, nous l'avons appelé. Oui, Ceci l est, l est. L est, l est un des modèles que j'ai gardés. C'est une, une centrale. Je la connecte à ah, mon véhicule. Là, par exemple, je produis. Et, je produis l'énergie. Est-ce que vous vous rendez compte du service rendu à la population Sauver le monde ça prend du temps, et on n'a pas le droit d'être égoïste. Mais je t'attends pour manger Non Mais je, je, je t'attends pas pour manger Alors j'ai pensé qu'il était préférable de partir. Mais tu te rends compte de ce que tu fais Tu te rends compte que je suis en train de sauver l'humanité tu as l'humanité T'as oui. ah, vu des centrales nucléaires, tu sauves l'humanité euh, Mais t'es fou quoi Mais est-ce que tu as vu les images par exemple de Charmobile Tu as déjà vu ça Combien de pourcents de que la population La guerre froide en résumé, c'est l'histoire de deux super puissances, super armées, mais qui n'avaient pas les couilles de s'en servir. Au lieu de ça, ils ont passé leur temps à se balancer des avions en papier. Moi, j'ai eu les couilles de m'en servir. Alors pendant le développement, pendant les débuts, euh, le marché était encore féroce. Le marketing ne suffisait pas et... et oui, nous avons mené des actions commerciales euh, musclées. L'homme qui a inventé le feu a dû commencer par se brûler. Je, je dois bien avouer qu'il y a eu quelques dérapages au début. Mais on n'a jamais réussi à prouver ce rapport avec la femme enceinte d'une manière scientifique. c'est la protection contre la peur du nucléaire qui coûte cher une fois que vous enlevez la peur du nucléaire infondé eh bien la machine ne coûte pas si cher que ça l'holocauste nucléaire c'est moi Get out of my nous avons sauvé le nucléaire avec cette action. Et je vous laisse imaginer là où nous en serions aujourd'hui si nous ne l'avions pas fait.